Salut, alors je m'appelle Chou et euh, je suis composé de plusieurs sortes de différents légumes. Et euh, je suis issu euh, des jardins de cocagne qui font partie euh, d'une organisation qui s'appelle la FRACP. Alors FRAC, Fédération Romande d'Agriculture de Contractuelle de Proximité. Et euh, l'idée c'est de créer un réseau euh, alimentaire sur le canton ou euh, au niveau du bassin lémanique. Avec euh, donc euh, un réseau alimentaire, ça veut dire... Euh, donc, euh, au départ, on a des intrants, donc ça veut dire euh, des semences et euh, les semences sont produites euh, aujourd'hui par des multinationales et nous, on essaye de se réapproprier le savoir-faire. Et il y a une association qui s'appelle euh, Semences de pays qui est en train de reprendre le flambeau sur Genève. Après, euh, les semences, on a les producteurs de plantons, donc on a artichaut Association des artichauts, euh, qui euh, produisent des plantons pour euh, les différents jardins. Et euh, après, on a les producteurs. Donc les producteurs, euh, on a tous les producteurs de l'affaire tourne et les producteurs maraîchers, euh, entre Jardin de Cocagne, Potager de Gaïa, Jardin de Max, enfin on un en certain nombre qu'on peut retrouver sur, euh, sur, le, sur le site de la FRACP. Et après on a les transformateurs, donc euh, après on a des chevriers qui sont en train de se mettre en place euh, sur le canton, des produ producteurs de lait, des producteurs de viande, et après il y a les différents distributeurs, donc il euh, y a les, les produits qui sont distribués euh, sur les marchés. Ah, j'ai perdu une lèvre. Les marchés, euh, marchés de Budé, marché de plein palais, Rive. On est représenté par là, il y a aussi après des plateformes de distribution comme, euh, comme on a pu voir avant euh, Caribou et, euh, et plein d'autres qui essayent un peu de, de nous mettre en réseau. Voilà, alors c'est chouette et puis euh, c'est le début et l'année prochaine on verra. Et ton message depuis Alternatiba Depuis Alternativa, ah bah, Alternativa c'est euh, de créer une agriculture vivante Saine et respectueuse de l'environnement, donc avec des produits bio et euh, euh, re, redéfinir les, les moyens de travailler le sol et euh, d'intégrer animaux et végétaux avec l'espèce humaine dans un même environnement. Voilà.